Bon, les gars, je me retrouve avec Amin Arit, un monstre de l'OM. Ouais, salut, les gars. Salut, <rire> <rire> Mais, mec, elle est parfaite. Les gars, on a fait une game de ouf. C'est de la résurgence. J'espère que vous allez kiffer. Likez, abonnez-vous. Bisous. Bisous. C'est qui, genre, ton gars sûr de, de, de, de l'OM du club non, Franchement, on a un petit groupe, c'est tu sais, les pas mal. Avec euh, ah. Bouba Kamara, Val, Payet, euh, Sadiba, William, Gengouzi. B on a un bon petit groupe. C'est cool ça ouais. Booba il m'a endormi ouais. frérot, il m'a dit ouais Mais je ouais, suis d'o... De... je lui ai dit. Enfin, arrête. Il a dit la, la frérot. dernière fois je te jure je vais passer le message. Quoi. Je lui ai dit eh chou il a dit t'es un bâtard. C'est un enfant que tu devais jouer avec lui. Tu lui as dit que c'est un bâtard du coup. Je te jure, ouais je lui ai dit. Et de rire. Il était mort derrière il m'a dit ça j'ai oublié et tout. Mais... Parce que lui là, il avait fait une pause tu sais de Warzone. Et toi genre t'as fait... dû faire grave des rencontres non grâce au, grâce au streaming. Les premières, tu vois, c'est les autres copains streamers, c'est les plouks, genre Sky, euh, Saxy, tout ça et tout. Là, ouais, il y a le ZD20 et tout, là, où on, a le, on avait réussi à lever 10 millions hein, avec tous les autres streamers aussi. Mais là, c'est pas pareil, ah, là, c'est on se rend compte vite fait. Ouais. ouais, ça, c'est un truc de ouf. Mais ouais, sinon, après, ben... Bah... Mais en fait, tous les sportifs, genre... Euh, ils jouent tous, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup qui jouent. Au début, il y, y a deux ans, les gens, ils savaient pas que j'aimais bien jouer avec les sportifs, quasiment tous. Ça a commencé tranquille, petit et tout, et là, ben, bah, je crois que j'ai... On a re, J'ai reçu tous les internationaux dans, enfin, dans tous les sports quasiment. Hand, basket, ouais bah rugby, bah... foot. Des cracks Franchement, même au début, je me disais, ouais. Vas-y, bah, bah, impossible, un mec, un sportif. Tu sais, ça, c'est que pour les mecs, c'est leur métier, tu vois. Mais je vois, il y a des joueurs de, de foot ou des autres sportifs comme Mais sais, parce que que tu Parce tu vois, en fait, on papote de plein de trucs. Pas forcément, on fait pas forcément que jouer et des infos. C'est un. On passe un bon moment. Bon, moi, j'ai beaucoup d'ego. J'ai envie de t'amener à de te faire faire une win. Parce que ça me fait plaisir. Sinon, on est obligé de, re, on est obligé de reprendre rendez-vous. En fait, c'est un bon moment de partage, je trouve. C'est comme une ouais, petite émission. Aussi, ouais. Moi, je m'en fous que... Les wins et tout, c'est bien, ça fait plaisir. Mais... Le moment que je kiffe, on discute et tout. Si t'es si bien... Bon, de toute façon, toi, j'ai compris. Tant que je te filme ma MP40, t'es le plus heureux. Donc je vais continuer de faire ça. Ah si. Elle est pas mal. Tu vas pas sauté quand même. T'es une grosse merde. Ah okay. oh, j'ai cru. Euh, euh, l'enfoiré qui était avec à sauter là. On a quasiment assez frérot. Honnêtement, si on arrive à acheter direct comme ça, on est euh, on rase la game. Je passe te, je passe te chercher. Y'a du monde sur okay, toi Il y a deux mecs sur moi. Si tu peux t'enfuir ici, t'es es le boss. J'arrive. Bat toi autant que tu hum. peux, j'arrive. Envoie l'argent, poulet. Je vais acheter. Oula! Le Panzerfaust! Bien joué, ça! GG! Je sais pas, il voulait rush kid. Je sais pas. Il a pris de la sauce confiance, frérot, un peu trop. Bam! Moi. ça nous arrive dessus derrière nous, derrière nous, de là où on vient. Bien joué la position. J'y vais, je sors en premier. Je me re-shield encore. Bien joué la confiance. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et là, je vais claquer un drone pour qu'on ait toutes les infos. Ils arrêtent de tous nous attaquer par derrière. Il est en l'air, il est en l'air lui. On va tuer, viens, on va tuer toute l'équipe qui est à côté dans le dans le truc d'à côté là. Il y a un mec juste en dessous là au shop. Eux ils veulent acheter tu vois. Non. Les mecs de, les mecs juste devant nous. Okay, J'ai plus de vie. Ils veulent me baiser. Hein. J'ai besoin que tu tires dessus à un moment donné. Un tombé. C'est bon, on est en 2v2. T'as les ah infos ouais, ouais, ouais. Ils sont devant toi. Oh, le bâtard. Il en reste un choix l'intérieur. Fuck oh, sake. Il joue comment Genre caché ou euh... euh. Ouais le mec il est en mode très très très très, très calme. Ils avaient leurs armes, j'étais un peu surpris. Je crois, crois que le dernier va mourir. Il en reste plus qu'un. Plus qu'un, il est dans les airs en train de temporiser. Il est en train de se demander ce qu'il est en train de faire Je l'ai touché deux fois, il tombe Si tu veux t'amuser avec, deux, avec, mec, avec mon arme, on se rejoint sur le loadout hein. Tourne, tourne Oh pas loin Oh non Oh fais chier Non j'ai pas le droit ça va, Ouais oh, J'ai pas le droit, ouais, je me suis. J'ai l'impression de chercher cette victoire c'était frérot Oh, il est a culottes. Oh, c'est un les... choix, choix, Ah <rire> Ouais, du coup, donc, faut aller au largage Ouais, on va au largage, je vais, je vais te filer moi, ma MP40, ça te va Vas-y, Je sais, y'a ah, du y monde y y au largage. T'inquiète, je vais, je, vais, je, vais, je vais tous les tuer ceux qui sont au largage. Non Tiens, je t'ai posé ton arme par terre. Et là, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va reprendre la hauteur. T'as pas de munitions T'as toutes les munitions que tu veux qui sont posées ici. Et sur le toit, cover moi ou échappe-toi. Échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi. Cours, ma poule, cours. Je suis là. Alors, t'aimes bien backstab Grosse merde, va. Ça arrive, chaud. en a encore un, je crois. Ça arrive, chaud. T'inquiète, je verrai ses jambes descendre s'il descend par l'escalier. Il est là. 1 HP, 1 HP Amine. Me touche pas, me touche pas. Nice. Va le finir. Et là, tu peux réanimer. Ça arrive, ça saute, ça saute. Oh non. Cours, cours, cours, cours ma poule. Cours, échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi. 15 secondes, tu dois tenir. 12 secondes. Tu peux le faire ma poule. Je shield au fait, je sais pas si t'y as pensé ou si t'en as pas. J'ai plus de plaques. Et non, Amine, tu joues à Fortnite. Je <rire> t'ai vu dans les buissons, frérot. Hein. <rire> ils, ils sont en train de nous camper, ils nous campent, c'est les, les FR. Euh, je te déconseille d'y retourner. Ils sont derrière moi Bah, ça vous où je suis évidemment. Ouais mais c'est... Ouais c'est eux. Putain vraiment mais c'est... Et il me court après... Attends mais il m'a... Il shit lui attends Il vient de me regarder complètement à travers le mur là non Tiens tiens je te drop ça si tu veux faut En attendant. Une eh non ma poule t'es fou ou quoi Joue avec Joujou, mais t'as pas d'armes eh, quand on joue. Éclate toi tanker, je bon, la laisse. La K. Allez vas-y. On voit les, les soussous Viens, on va on va, on va voir Ah oh, merde Oh la la chatte Regarde poulet Il y a une PPSH, c'est super bien ça Il y a un mec qui vient de retomber juste ici Bien joué, ça. T'as des plaques, chaud Je pense qu'on va plaire au cheaters très bientôt. Fais attention. Ok. <rire> Alors, on est dans la merde. Hein. Genre dans une merde de ouf. Hein. Ah, pas de plaques, rien, frérot. C'est la mort. Moi, <rire> oh, faut que tu servi je survivre mon blanc. Tu peux, tu peux encore réapparaître euh, ouais, 19 secondes. Se zone de à Le trop. Je drop sur toi à fond de balle. Yo, I'm in. <rire> Il y a des armes partout, poulet. Je sais pas si t'as vu. T'es bien là Ouais. Reste avec moi, reste avec moi. Ici en bas. En je, je suis pas bien. Je donne le shield Tu le finis par contre, t'es le boss frérot, vraiment, hein bien joué. Hein Pense à te shilder, dès que tu peux, dès que t'as des plaques par terre. Si t'en as pas, il y a une sacoche ici avec tout ce que tu veux. C'est bon, j'en ai bon. En fait, on, en fait, on cool. sécurise ce coin, tu vois. Cette espèce de coin, il est à okay. nous. Ça, c'est auto On laisse, on laisse, c'est pas arrive, nos affaires. Ça, ça arrive, ça arrive. Au-dessus de nous, je crois. Ok. Je suis là, ma poule. Moi, je bouge absolument pas. Dès que t'auras besoin d'aide, je répondrai présent. Viens, viens, viens, viens. Viens avec moi. Viens encore avec moi. Fais le même move que moi. Mais il est caché derrière la porte comme une merde, lui. Vas-y, nique ta mère. Ouais, ouais mais bon ralent ra pseudo. Annect ta merde. Frérot. Bon. Oui. T'es que je... Joue la, joue là safe, joue la là safe tout le monde. T'es que je suis le meilleur mate Ils sont encore, ils sont à l'intérieur. T'es que je suis le meilleur mec boule. T'es vraiment. Bien <rire> <rire> ouais, joué Jamais je te lâche. C'est bon, j'ai intercepté les deux potes. Je fais, fais tomber le troisième. Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Ah oh là là, Je les ai retournés, frérot c'est oh, c'te fun game tu sais qu'il y en a deux qui sont revenus frérot du ciel, ils ont pris deux headshots et après un contre trois pur et dur avec un chargeur. Bien joué bro. Ah merci mon frérot, merci. C'est vraiment... Hey guys, you suck, 2v3 we win, Motherfucker Je leur ai dit GG quand même tu vois. Ah les français ils étaient chauds. <rire> ah là, les bâtards, ils savaient tout frère. Ah non mais ils étaient au courant hein, Donjo ah. et machin là.